Ah ouais. On est de retour, toujours en direct de la médiathèque de Netrevie, dont j'ai été rejoint par Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, qui es-tu Que fais-tu ici et Quel est ton ton, à dire ton, rôle au niveau de la médiathèque Mon rôle au niveau de la médiathèque Ou au, au niveau du réseau, on va dire. Au niveau du réseau, oui. Moi, je, je vois en premier l'accueil. D'accord. L'accueil, les renseignements. La disponibilité, mmh. l'amabilité. C'est ce qu'il faut, toujours. Et la bonne humeur aussi, c'est ce qu'il faut. Le dialogue. Enfin vraiment pouvoir. Euh, parler avec les personnes, parler, avoir ouais. le relationnel client, comme on peut dire, dans une boutique ou. Tout autre. à fait. Et échanger. Oui. Ben, voilà. Moi je, je suis là, je, je connais un certain nombre de documents, mais je ne connais pas tout. Ouais. Et, et les lecteurs, quand ils reviennent, que ce soit les adultes comme les enfants. Mmh. Quand on peut avoir un échange sur euh, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont vu, ouais. c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Mmh. Et euh, tu es basé euh, sur cette médiathèque-là ou tu as fait d'autres euh, secteurs ou tu es basé normalement sur un autre secteur Alors j'ai Comme... commencé à la médiathèque de Navarre où je gérais la petite enfance. D'accord, donc euh, les J1, J... G... Oui, même de J0 de à J2. Voilà. J3 même. Le micro un petit peu plus près de la Le buf. micro un peu plus près, ok. <rire> C'est notre, notre voilà. régisseur qui nous dit ça. Après, j'ai demandé, alors je suis allée sur une autre bibliothèque de quartier, La Madeleine, où j'ai continué à gérer, enfin à gérer, à faire les accueils petite enfance, euh, école, les prix littéraires, mm -hmm. euh, du prêt du retour. Donc, euh, prêt littéraire comme les dévoreurs de livres, dévoreurs, par exemple. Les dévoreurs, corjac, voilà, toutes hum. ces, ces choses-là. Donc, une préparation... Euh, avec les documents choisis rencontre avec euh, les, les professeurs et les classes et avec les auteurs euh, par la suite voilà. d'accord mm. et euh, alors si par exemple tu n'étais pas employé euh, du réseau si tu 'étais pas employé est ce que tu serais utilisatrice du réseau ou pas alors bonne question faut se poser cette faut se ouais. dire ça faut se dire si on n'est pas si on n'est pas employé est ce mm. qu'on serait empl... est ce qu'on serait utilisateur du réseau ou pas des, des médiathèques alors je pense que oui, mais il y a aussi le fait que je j'achète <rire> pas mal. <rire> enfin, oui. J'ai du mal à ne pas garder euh... mm -hmm. quand un auteur me plaît un roman, un DVD. Oui. J'aime ai, assez avoir le, le document. J'aime assez avoir le ouais. document pour le relire plusieurs voilà. fois. Au fur et à mais mais c'est évident qu'une euh, médiathèque offre des possibilités. Euh, voilà. Bien sûr. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des types de documents, que tu as plus de documents que tu aimes euh, prendre en particulier ou acheter, par exemple Genre CD, DVD, oui. livres euh... Alors CD, en effet, là, euh, le dernier achat, c'est Aurel San. J'avoue c'est la première fois que j'achète euh, un CD de rap. D'accord. Et j'ai ai beaucoup aimé, autrement je reste sur... Euh... Le micro euh, Gaëtan Roussel, euh, Benjamin Biolet, j'ai une passion pour David français, Bowie, Ygelin, euh... oui. c'est très le classique. Tout ce qui est varié un petit peu. J'aime, fin de compte, j'aime beaucoup de choses. Hein. D'accord, euh, est-ce que, euh, par exemple, là tu es du coup sur la, sur la médiathèque de Nettreville, on est mm -hmm. d'accord, donc tu fais tout ce qui est accueil, inscription, oui. renseignement, mais est-ce que tu fais aussi un peu tu vois, tout ce qui est rangement de documents, les Bien prix sûr. Euh, comment, bah, par exemple, quand vous avez un livre neuf, comment on fait pour qu'il soit renseigné sur le réseau Sur le réseau. Alors, pour lui créer sa carte d'identité, mmh. on, on traite la notice, donc on va sur Electre, qui est un site où qui nous donne les renseignements, euh, la pagination, euh, l'auteur, il y a un mmh. résumé, il y a un tas de renseignements, donc ça on le rentre. D'accord. Après... On avait le, le système du code barre pour lui donner une identité. Oui, bien sûr, les codes barres, c'est les, les anciens bar. documents. Voilà. Euh, c'est le système qui était utilisé avant et qui est encore utilisé sur qui est les encore autres utilisé. Et là, la bibliothèque de Netreville, on est, on est équipé de deux automates de prêt et de retour. D'accord. RFID. Donc là, les documents de Netreville sont équipés aussi d'une puce RFID. D'accord. Qui permet... Euh, donc la une lecture. puce euh, en fait une puce sous une forme de c'est en fait c'est quoi c'est un petit une petite barre métallique c'est un petit euh, te... un petit autocollant qu'est-ce que c'est comme fait que l'on met alors je donnerais euh, pas du tout de détails ni de précisions sur comment ça fonctionne parce que je sais pas du tout mon enfin c'est pas mon domaine et, et ouais. je ne suis pas du tout doué pour ça d'accord mais c'est vrai que ça permet une autonomie euh, de la part des lecteurs ouais et que et que quand... Tout le monde aura adhéré au système. Ça va aussi nous permettre ouais. de faire autre chose que du prêt et de retour. Bien sûr. Et du coup, de, de faire un autre travail. Oui, parce que au niveau, là, par exemple, je vais me poser une question qui est peut-être un peu simple. Est-ce que tu sais combien il y a de documents à peu près sur tout le, sur tout le secteur de Nettreville Sur Nettreville, sur, sur à peu près. Une, une, une, on va dire une fourchette. Non, je crois que c'est... Il me semble avoir entendu 1800, quelque chose comme ça, mais... Euh, est... Tout, euh, avec livres, DVD, oui. DVD, tout confondu. Ça, pour, pour les chiffres, il <rire> faut aller interviewer euh, Alexandra. Elle est, euh, elle est au top pour... Euh... Euh... Oui, non, mais c'était pour savoir si tu avais non, à peu près l'idée je... de 1800, alors, Si, il me semble que c'est ça. Parce que je sais qu'il y a eu un gros désherbage. Hein. D'accord. Voilà, ce qu'on appelle le désherbage, c'est euh, mm -hmm. éliminer des documents. Parce oui, c'est par exemple comme on ancien. voit là, euh, juste derrière toi, voilà, la vente avec ventes. la vente de documents. Tout à fait. D'accord. Et euh, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y aurait des idées Qu'est-ce qui pourrait manquer à la médiathèque en documents, en CD ou autre Est-ce que pour toi, il y aurait des documents qui manqueraient au niveau de, de la médiathèque au niveau de la médiathèque, alors déjà, j ai, j ai, j ai, je ne connais pas tous les documents de la médiathèque. Oui, d'accord. J'en range, vois euh... oui, je vois... Je, oui, je, je... Non, après, après, le fait... De... Ou une suggestion. Une suggestion, le fait de travailler en réseau, ouais. c'est-à-dire avec la médiathèque du centre-ville, avec Navarre, la Madeleine, le bus. Oui. Si, si un document ne se trouve pas à la bibliothèque de Netreville, je oui. pense qu'on a forte chance de, le trouver, le, le, de le trouver ailleurs sur le réseau bien et de sûr. le faire circuler par la navette donc euh, j'avoue que là j'ai pas d'idée euh... oui parce qu'en fait pour par exemple pour les personnes qui sont ici qui réservent un document qui vient d'ailleurs il y a une navette tout à fait, fait. c'est en fait c'est quoi comme type de navette c'est une personne qui vient ouais. on traite les réservations d'accord on traite les réservations on reçoit aussi les documents qui ont déjà été empruntés qui reviennent dans la bibliothèque d'origine. Donc en effet, il y a il sont plusieurs personnes à s'en occuper. Il y a Jean-Michel, Joël, il y a Pierre. Okay. Il y a un véhicule, ils font le tour des bibliothèques, ils mm -hmm. récupèrent les documents et ils les redispatchent selon les réservations, selon les retours, D'accord. Et euh, une journée type à la médiathèque, ça dure combien de temps Ça combien de temps Il y a du monde Personne alors bon, là, on peut voir qu'aujourd'hui il y a un peu de monde parce que comme il y a l'XPO, euh, tout à fait, les... et c'est les vacances. Il y a les vacances aussi effectivement, mmh. il y a l'XPO, mmh. il y a plein de choses aussi qui peuvent rendre compte dans ces moments-là. Mais est-ce que d'habitude, par exemple, euh, il y a une fréquentation aussi. Voilà, euh... c'est ça, ce niveau de la fréquentation, mmh. s'il y a beaucoup de monde ou pas. Alors moi, j'ai pas trop de recul vis-à-vis euh, oui. -vis de Netreville. Oh. Parce que je suis arrivée là début février avec pour l'aménagement, euh, le rangement, etc. Uh -huh. Là, en fin de compte, il y a eu l'ouverture samedi et ouais. j'ai travaillé hier. Mais j'ai pas. Enfin, euh, il y a du personnel plus ancien dans la bibliothèque qui sont plus. Oui, même bah de... oui, comme on a eu Chantal tout ouais. à l'heure qui mmh. nous disait que ça faisait quoi 20, une peu plus de vingtaine d'années qu'elle était là. Mmh. Et toi, ça fait combien de temps que tu es là euh... Alors moi, ce n'est pas mon métier au départ. Okay. <rire> D'accord. Au départ. Au départ. Alors moi, j'étais aide-soignante à domicile, donc je travaillais pour la ville d'Evreux au niveau du SIAD, service de soins infirmiers à domicile. D'accord. Un métier qui me passionnait, qui me mm -hmm. passionne encore d'ailleurs. Et voilà, j'ai eu des soucis pour porter, donc ouais. euh, j'ai eu un, un replacement professionnel. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir, intégrer, de de pouvoir coup, intégrer le réseau, le réseau, des, réseau des, des bibliothèques. Mmh. Voilà. Ok. Mmh. Et euh, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas. <rire> bah je ne sais pas ce que je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, est-ce que changer, par exemple, par exemple, changer carrément de service, genre passer du service où tu étais d'aide à, hein. à la personne à passer au service de, la, de, de médiathèque, mm -hmm. est-ce qu'il y a un, un énorme écart ou pas? Est-ce est que c'est compliqué à, à, à est-ce que c'est compliqué au niveau de la gestion du la travail gestion du ou. Travail. Alors ce qui a ce qui a été compliqué ou qui m'a demandé des efforts c'est tout le côté ordinateur informatique euh, parce que j'en avais aucune euh, aucune connaissance aucune connaissance et ouais. c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça mm -hmm. après où, où je pense que mon métier de soignant m'a ouais. aidé c'est c'est que c'est un métier où Ok, on s'occupe d'une personne qui a qui est dépendante, qui a des besoins, Ouais. mais il y a le relationnel. Oui. Et le relationnel, ici, on est en plein dedans. quoi. Donc, ouais, euh... bah oui, c'est sûr, il y a du monde, mmh. et ça fait le partage, la société, la sociale, communication. Ouais, la, tout la, à co fait. Voilà, comme dit Florentin, la communication. Mmh. C'est plein de choses dans ce genre-là. Et c'est ce qui est, pourrait être intéressant. Est-ce que par exemple, je sais que euh, la médiathèque, moi je peux le dire, j'étais étudiant à la médiathèque mmh. le dimanche. Est-ce que c'est un travail qui sera intéressant pour les jeunes Ou pas. Au niveau de ton point de vue pour Au toi. Au niveau de mon point de vue. Après, je pense que quand on est passionné, tous les métiers sont intéressants. Ça peut être plombier si on est passionné par ce qu'on fait. Ouais, c'est bah oui. magnifique. Il faut aimer ce qu'on fait. Euh... Aimer ce qu'on fait déjà. Ouais. Je pense que c'est un métier qui nécessite. Euh... Enfin, je ne sais pas. Deux... De, de l'empathie, de la disponibilité. Ouais. Et après, on... je pense que, sincèrement qu'on app... on apprend autant des autres que que par soi-même. Ouais. C'est vraiment ça, une apprend, notion d'échange. On apprend en équipe, ouais. une... il faut ce qu'il faut, avoir une bonne relation avec l'équipe. Pas arriver en se disant c'est bon, je sais, je sais tout et c'est moi qui. Non. Bah, c'est fait... bah, oui, c'est ce que pas je pas me ça. disais aussi <rire> au début. Moi, je connaissais le réseau en tant qu'usager. Ouais. Mais en travaillant les dimanches euh, l'année dernière, j'ai appris à travailler, mmh. j'ai appris à faire les rangements des, des documents. Après l'évolution aussi là, bah moi je serais jamais rentré dans une bibliothèque comme ça sinon. Parce que je, je connaissais pas euh, vraiment le système. Euh... Le système, mais tu avais tu avais l'appréhension de, de rentrer mais... dans une bibliothèque, mais pour quelle raison Enfin je connaissais pas j'avais pas vraiment utilité les bibliothèques du coup euh, à la base. Je pensais que c'était vraiment juste pour emprunter des livres. Oui. Et après, il y a, ouais. il y a Martin qui m'a fait, découvrir, qui un fait peu découvrir le réseau. Ouais. Oui. Mais après, c'est ce, que... ce que font les, les maîtresses d'école, enfin les professeurs des écoles, tous les différents centres. Je pense qu'on accueille même la petite enfance. Plus... Ouais. Plus tôt, on vient à la bibliothèque, mieux c'est. Bah, oui, c'est vraiment une habitude. Et c'est la notion... Que cette médiathèque veut renvoyer la notion ouais. de troisième lieu. Vous ouais, avez là, votre oui. maison, vous avez votre travail, et, et la médiathèque coup, la est médiathèque, censée être un de... endroit où vous vous retrouvez avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça où on peut se détendre. Échanger. Euh, voilà, c'est mmh. ça. Okay. ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une médiathèque, normalement, c'est un endroit où il faut être calme oui. et tout. Machin, mmh. Et là, dans cette médiathèque, je, je vois ce qui, euh, ce qui est fait, c'est qu'il y a du on relationnel. Offre euh... mmh. Ça s'améliore en fait, mmh. on essaie de retirer euh, aux élèves aux personnes l'image image d'une image, du voilà, médiathèque à l'époque. <rire> voilà, cette image-là, comme au CDI, par Mais exemple. Mais il en faut aussi. Oui, un... Si un étudiant qui vient pour. Enfin un étudiant ou même une personne qui vient et qui veut être tranquille, il faut aussi pouvoir lui offrir cette possibilité-là. Bien sûr. Mais c'est un lieu vivant. Bien sûr, ouais. c'est ce qu'il faut, c'est que ce soit un lieu vivant. Euh... Après aussi, les relations euh, tournent beaucoup ici. Euh... Est-ce que c'est oui, -ce la... est -ce est tout le temps la même équipe couper. qui est ici ou pas Alors la même équipe. Alors oui. Mis à part le lundi, puisque cette médiathèque est la première aussi à ouvrir le lundi. Mais oui, parce que avant, Et... bon, je connaissais les horaires d'ouverture, voilà. c'était du mardi après-midi au samedi après-midi. Donc là, on ouvre. Le lundi. Alors le lundi matin, comme dans la majorité euh, des autres bibliothèques, enfin mm -hmm. le reste de la semaine, le matin, on est consacré. Ou aux accueils des scolaires, on est fermé au public D'accord, donc c'est que scolaire, tout ce qui est scolaire Ou le travail euh... interne ou, voilà. On ouvre de 14h à 18h Tous les jours D'accord. Sauf le mercredi et le samedi Où c'est de 10h à 12h30 Et de 14h à 18h D'accord. Donc l'équipe du lundi pour le moment Est une équipe restreinte D'accord. y a okay. Lisa de la médiathèque ouais. Anne euh, la responsable oui. Et moi pour le moment En septembre, Pierre logiquement intégrera l'équipe et moi je retournerai euh, à la bibliothèque à, de la, la Madeleine. Madeleine voilà. Et en combien de zones euh, la bibliothèque ici est divisée euh... Est-ce qu'il y a des zones précises Le réseau, ouais. Combien il y a de médiathèques sur l'ensemble du Non, dans réseau... euh, cette bibliothèque Est-ce qu'il y a différentes zones dédiées à. Alors il y a des. Il y a les rayons adultes pour tous les supports, c'est-à-dire DVD, CD, romans, doc. Après c'est jeunesse, donc euh, J1, J2, J3, il mm -hmm. y a le, le musée numérique, numérique pardon, la microfolie. Les microfolies et le Fab Lab, que vous ce matin avec, euh, voilà. avec Marie. Et après, euh, donc, non, après, il n'y a, a pas y a trop espaces. de... Et donc euh, jusqu'à demain, euh, euh, euh, jusqu demain, on est là pour faire interview. donc oui. ceux qui nous voilà, regardent, si, si, euh... si vous voulez venir. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, on vous accueillera avec plaisir. Et puis l'équipe aussi de la médiathèque, vous, vous accueillera avec plaisir pour soit vous faire une petite visite privée ou, fait, ou autre. Tout à fait, avec plaisir. Et pourtant on a appris quelque chose euh, ici On n'aurait pas appris quelque chose euh, aujourd'hui, ce Pardon. serait pas un, un événement particulier aujourd'hui pour toi <rire> vous avez dit de pas pour faire toi. ça. Hein un événement particulier, euh, c'est peut-être mon anniversaire. Peut-être <rire> peut c'est peut-être mon anniversaire. On t'offre un goûter si tu oh, le regardes. Mais si on t'offre un goûter, oh, regarde. Ah c'est trop mignon. Regarde, t'as un petit gâteau, regarde, un petit gâteau, mais une petite si. boisson okay. et la musique en plus. C'est bien, vous avez choisi un gâteau mou vu mon âge. <rire> c'est très bien. Et non mais c'est adorable. Ben voilà. Et il y a l'apéro ouais. qui était là oui, bon, ce midi. Oui euh, mais non, faut puis faut pas d'alcool au boulot. Non non pas d'alcool sur le lieu de travail bien sûr que non. Mais merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, sur ces belles paroles, on va vous laisser. On vous dit, bah du coup, peut-être à tout à l'heure pour faire un dernier plateau. On sait pas l'heure qu'il est, il est, est 4h30, 4h30 quasiment. Oui. On est encore là pendant une petite demi-heure. Donc si vous voulez venir nous rejoindre pour parler ou pour profiter avec nous, ce sera avec un plaisir que vous accueillera. Hein. N'hésitez pas à venir. Hein. Voilà, on n'aurait peut-être pas de gâteau ni de jus de fruits, mais, mais c'est sympa mais quand même. Mais on vous accueillera quand oui. même avec plaisir. Euh, pour partager cette bonne ambiance. Merci. Ah attends, c'est bon. On n'est pas ah ouais, sur la bonne table. Webcap Nord Est, l'émission des jeunes.